Bonjour à toi, chers spectateurs, et parlons donc du prix de la mise en scène du dernier festival de Cannes, un prix qui, je pense, était assez Mériter. attendu et mérité. Surtout. Oh oui, surtout mérité. Il s'agit donc de The Decision to Live, le nouveau film de Park Chan-wook. Et alors, l'histoire, c'est celle dae Jones, qui est un détective, ou plutôt un commissaire de police Oui, euh, c'est ça, plutôt ça, un capitaine. Je, je crois, crois que c'est un capitaine. C'est ça, le grade qui est donné, je crois. Oui, c'est ça, qui se retrouve avec un cadavre tombé d'une falaise, mm -hmm. il sait pas trop comment, il hésite entre le suicide ou peut-être autre chose, selon son intuition, il va se retrouver justement, par cette intuition, à interroger la femme de celui-ci, qui est une chinoise. Mmh. C'est important de le préciser. Tu as bien fait de me le rappeler, parce que sinon, je l'aurais zappé dans le résumé. Et ça, c'est le début, début. Mais ce film, ça, ça s'étend, c'est magnifique. Oh, ça c'est clair. Mais je crois que, rien qu'un petit sourire malicieux, euh, vous pouvez deviner, on a, on a kiffé ce film. Oh, je pense. Comment vas-tu, mon cher Mathieu Je ah ne ben... pas présenté, du coup. Oh, mais, pas, pas de souci, euh, en même temps, je crois que les spectateurs me connaissent un petit peu. Ils commencent à te connaître. de temps en temps. Oh, oui. Et, euh, bah, toujours un plaisir de vous revoir. Je vais vous poser un peu au sable pour qu'on soit un peu plus tranquille. Et, euh, donc, je vais bien, ah bah, parce que en même temps, euh, hier, euh, j'ai pu voir euh, ce film-là. Je ne savais pas qu'il sortait, parce que, bon, je... Fois. Je ne regarde pas les, euh, les sorties qui vont, qui vont advenir vont sur moi. Et quand tu m'as proposé y a une vidéo que je voudrais faire avec toi, ouais, quand j'ai vu ça, mmm, j'ai mis papilles qui m'ont mmh, donné J'ai aiguisé tes papilles. Ah, oh oui. euh, comment replacer le contexte ben, Ça faisait quand même un bon petit paquet d'années que Park Chan hook ne nous avait pas livré de films. Si je ne me plante pas, ça faisait au moins 5 ans. Oui, c'était Stalker le dernier. Ah non, c'était Mademoiselle. Ah oui, c'était Mademoiselle, pardon. C'était Mademoiselle Et ouais, qui est bon. aussi très très bon. Qui film, était hein. très très bon et qui d'ailleurs à l'époque avait beaucoup fait jaser parce que plein de gens disaient il mérite au moins le minimum le prix de la mise en scène et il n'avait hein. pas eu. Est-ce que c'est un rattrapage de lui donner le prix de la mise en scène ici rattrapage peut-être pas. Pas tant. Parce qu'il y a une là, vraie légitimité mais ça on l'évoquera après. C'est en qualité. Mais en tout cas, donc, le film était sacrément attendu de la part des fans de cinéma sud-coréen, de la part des fans de Park Chan-woo, parce que rien c'est quand même un sacré réalisateur qui a un paquet de longs-métrages passionnants, qui a tout fait, je pense. Oui, qui a fait, un fait un du thriller, film. un peu d'horreur, un peu de comédie. Il a, il a tenté beaucoup de choses. Et Même ses euh, films sont assez hybrides, dans le sens où, ah, bah, justement, euh, ça passe d'un genre à l'autre. Sans, sans trop de difficultés, c'est quelqu'un qui... Euh très fluide dans ses transitions. Et qui est, pour okay. moi, la parfaite représentation de ce qu'est le cinéma sud-coréen, parce que c'est vrai que c'est peut-être l'un de ceux qui a le plus rapidement explosé. Mmh. Parce que c'est vrai que Kim Ji-Woon, même encore aujourd'hui, ça reste un cinéaste qui est vraiment connu des gros aficionados et qui est un peu tomber dans l'ombre et Bonjour ho -Oh, qui, bon -Oh, qui, qui par contre succès. lui ben, voilà on connaît son chemin de Cannes à Hollywood euh, clairement voilà on en fait c'est un pas peu ce, ce, ce trio là qui euh, qui allait international parce que euh, la Corée du Sud est un pays extrêmement cinéphile et euh, donc très florissant à ce niveau là euh, mais international c'est vrai que ce sont les trois noms qui euh, ah bah ressortent le plus c'est clair parce que euh, s'exportent très bien et à euh, raison euh, quand ils font de bons films comme ça oh c'est clair et donc du coup celui là ben, il a beaucoup fait parler de lui à Cannes qui plus est lorsque, un samedi soir, on nous annonce que le prix de la mise en scène est remis à Park Chan-Hook et que moi, personnellement, j'étais comme un gosse à te faire yes « Yes Yes Yes !» C'était ton, ton but de 98, ça. Un petit peu, <rire> c'était quasiment ça. Mais vraiment, c'était bon de le voir enfin récupérer un prix de la mise en scène parce que c'était largement mérité. Bon, personnellement, j'aurais pas dit non sur une petite palme d'or, mais ça, c'est une autre question. Et c'est une autre réponse. Mais en tout cas, ce petit contexte placé, mon cher Mathieu, Decision to live. Qu'en as-tu pensé Eh bien, euh, comment faire pour ne pas répéter euh, J'ai aimé, j'ai adoré, j'ai euh, vraiment apprécié beaucoup ce film-là. Euh, sur plein de raisons euh, différentes. Et toi J'ai été étonné parce oh. que le film est à l'image de Park Chan-wook. Et ça m'a complètement subjugué de voir à quel point ça... c'est un cinéaste qui s'est évolué avec son temps qui sait avoir une imagerie qui bouge constamment, parce qu'on prend Old Boy et on prend Decision to Live, ce sont deux films qui ont le même rythme, la même différent. structure, mais qui sont radicalement différents en termes de conception de la mise en scène. Même on prend Mademoiselle, on prend celui-là, on peut complètement les opposer. Que justement, il a parlé de, de film-là, donc Decision to Live, comme étant son film de la maturité. Et ça se ressent. C'est vrai que ça se ressent. Mais le film est vraiment impressionnant. Moi, je trouve que, au delà de ces qualités indéniables de mise en scène et de composition qui sont un petit peu évidentes maintenant avec le bagage que se mettait en scène, je, ce qui m'a vraiment subjugué, c'est la, la finesse de composition d'un récit qui arrive à, à constamment se renouveler mmh. et à ne jamais s'enfermer dans les codes du polar ou du thriller ou du film romanesque ou romantique. C'est un film qui, qui passe son temps à se dire... Et si je racontais un petit peu plus que ce que les gens attendent de moi mmh. Et moi, ça me scotche de voir un cinéaste avoir autant de recul par rapport à ce qu'il peut raconter. Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai que si, si on arrive à voir, heureusement, des metteurs en scène comme Bong Joon-ho, avec des parasites par exemple, mmh. ou des snowpiercer, nous proposer des, des lectures surprenantes d'un genre, c'est vrai qu'on est tellement enfermé dans cette conception très occidentale de si un film est dans un genre, il doit y rester, mmh. que voir un film... Exploser les codes, exploser les barrières et se dire c'est pas parce que je commence comme un polar que je peux pas, que je peux pas finir comme une épopée romanesque, oui. moi ça m'éclate. Ça Alors, j'en profite un petit peu pour euh, te, poser, je te proposer une petite question. Vas-y. Alors, moi euh, quand j'ai vu ce film, euh, tout au long du film, que ce soit dans la mise en scène ou dans euh, le scénario, j'ai pas pu m'empêcher de penser à un auteur d'origine britannique qui euh, donc, a fait des films. Est-ce que tu vois de quel euh, réalisateur je parle alors, tu me dis auteur britannique là j'ai trop de trop de noms qui me viennent en tête mais là je n'ai euh, pas un maître du film policier britannique qui a beaucoup marqué les gens et qui a commencé dans les années 20 30 vas-y envoie. je l'ai pas j'avais cette intuition alors je suis allé voir sur la fiche wikipédia du monsieur Monsieur Park Chan-wook, évidemment. Et j'ai découvert que le film qui lui a donné envie euh, de, de faire du cinéma et où il a rencontré euh, sa, sa femme, c'était sur froide, Vertigo, d'Alfred Hitchcock. Et là, on se retrouve avec un film sur quelqu'un qui est tombé d'une falaise, comme dans Vertigo, sur euh, des questions de, de vertige, mais aussi sur une question d'amour, de rencontre euh, amoureuse de euh, fiançailles. Et énormément sur un point qui m'intéresse particulièrement, sur la question de la moralité. Pas de l'immoralité, mais de la moralité. Et là-dessus, est-ce que tu vois un petit peu mieux où je veux en venir Tu me surprends toujours, mon cher Mathieu, à me sortir des choses comme ça. Purée, je ne l'avais pas vu celui-là. C'est vrai que... <rire> c'est vrai que oui. Oui, oui. Ah bah c'est du Hitchcock. C'est vrai qu'avec le recul, c'est du Hitchcock à la sauce par chan si, C'est du Hitchcock. De 2022 a mmh. euh, fait avec les coréens euh, par des coréens, euh, mais c'est cet amour du cinéma, de, euh, du sous-texte euh, cinématographique et euh, aussi de la manière de jouer avec euh, les codes, avec euh, la caméra, avec euh, les transitions. Parce que, donc, euh, là, je voudrais aller sur euh, la partie un petit peu plus scénario. Eh ben attends, on va, on va sauter là-dessus, tu as complètement raison. Donc, j'en profite, je vais dire le nom des scénaristes histoire de compléter. Donc, c'est par Chen Hook et c'est Chung Seok-yung. C'est ça. C'est bon de les préciser. Vas-y, lance-toi. Alors, d'habitude, un scénario, c'est la tradition, euh, on va dire, aristotélicienne, c'est en trois parties. Donc, on a le, le début, l'intrigue, pas l'intrigue principale, la situation initiale, pardon, qui euh, amène sur le déroulement et qui finit avec euh, la conclusion. Et ici, c'est un film qui est en cinq parties, donc déjà on explose un petit peu le cadre. Ces cinq parties qui sont sur deux faits majeurs, puisque c'est est bien deux pivots qui sont indiqués, qui sont les éléments centraux, si j'ose dire, du, du récit, de la relation entre les deux personnages principaux. Et ces deux personnages principaux, on ne sait pas s'ils sont gentils ou méchants, parce que ce qu'ils font n'est pas correct au point de vue de la loi, mais c'est correct au niveau de la morale, et c'est en cela que, justement, ils sont amoraux, ils sont au-delà du caribou, mais c'est pas, justement, euh, on... alors que ce film n'arrête pas de parler des, euh, des éléments, euh, disons, fixes, que sont la loi, que sont l'ordre, que sont euh, le droit, le devoir, mais eux, justement, comme ils sont toujours en train de naviguer entre les deux, c'est un, un film tout en émergence d'action, et c'est là où je trouve ça assez, euh, assez habile, c'est que le film aussi est un film quasiment fait que de transitions. Il y a très peu de, de cuts directs, à part mmh. en, pour les, les scènes. Euh, mais entre les scènes et entre les éléments pivots de chaque scène, il y a des transitions parfois avec euh, des surimpressions, avec des trucs comme ça. Et je pense que c'est fait pour cela. C'est parce que justement, tout est dans une zone grise, zone de flou. Et c'est Génial, mmh. je, je, je, je kiffe, je... ça fait des papillons dans le ventre. Qu'est-ce que c'est bon quand c'est euh, le fond, la forme qui s'allie comme ça. Euh, alors il en plus un, un très très très bon jeu euh, d'acteur. Euh, vraiment, ce scénario est hétérodoxe, mais en même temps, il indique comment est-ce qu'on fait un, un bon film hétérodoxe. C'est-à-dire, euh, pas simplement, euh, je vais faire quelque chose de différent, donc ce sera bien, parce que ce sera différent. Non, là, c'est différent de ce qu'on peut voir habituellement, mais en même temps, c'est toujours maîtrisé. La maîtrise est extraordinaire dans cette histoire. Voilà. Donc, oh oui. Je crois que là, j'ai sorti mon plus gros compliment, et ensuite, tout décourard euh, tout de ça, parce que ce film-là... Euh, je crois que ça va être ma petite palme d'or de l'année, là. Ouh, dis donc. Mais je suis complètement d'accord avec toi, en fait. C'est ça aussi l'idée qui va être intéressante, c'est que l'écriture, comme tu dis, elle a cette justesse d'esprit. Tu, tu parlais, justement, tu as évoqué très bien, enfin, chose que je n'avais pas du tout tiqué sur le coup, mais qui me semblait presque évidente, en fait, avec le recul, c ces références à Hitchcock, cette structure dramatique qui, qui sonne comme très classique, sans pour autant être enfermée dans un carcan trop convenu. En fait, moi, c'est ce qui me subjugue dans la maîtrise avec laquelle Park Chan-hook est capable de construire ce scénario, c'est que... Il arrive ici, avec son co-scénariste, à développer un ensemble où on pourrait facilement se dire dans les premières minutes « C'est bon, ça va, c'est elle qui a fait de la merde, euh, tant pis, euh, jette-moi ça, je veux savoir la suite. » Et en fait, non. Il te construit un film à rebours, il te crée des relations, des intimités, des développements de personnages qui vont faire qu'en tant que spectateur, tu vas être incapable de choisir un camp. Et tu vas constamment être dans cette idée que ni l'un ni l'autre, comme tu l'as très bien évoqué, ne sont finalement entièrement justes. Oui. Et qu'ils ont toujours cette fameuse zone de flou, cette zone de flou qui va, en tant que spectateur, créer un conflit. Un conflit intérieur où émotionnellement, on est en train de se dire « Mais je dois m'attacher à qui C'est qui le héros de ce film ?» C'est ai C'est Son c'est. On ne sait pas. Et pour autant, ça n'est pas dérangeant là où dans certains films j'ai tendance des fois à pointer du doigt le fait que si on n'a pas d'affect concret envers un personnage ça peut littéralement péter l'immersion et faire en sorte qu'on ne rentre pas dans le récit oui. ici ça n'est jamais un problème ça n'est jamais une difficulté que les scénaristes ont à surmonter pour faire en sorte que le spectateur rentre instinctivement dans l'histoire c'est là, c'est présent, c'est évident, fait avec et pour autant ça n'est jamais en dualité avec le spectateur oui. ça semble cohérent, fluide et c'est beau, c'est beau à voir c'est beau à voir aussi, euh, si on reste simplement en surface, parce que je pense que euh, ça peut arriver quand on est spectateur, quand on ne cherche pas à, à creuser euh, comme ça, ben, là aussi c'est simplement beau, c'est un film, maîtrisé, on voit que c'est euh, fait euh, par quelqu'un qui a en plus de la, bou de la bouteille. Oui, complètement. Non, mais moi ça me subjugue de voir à quel point il... Euh... Enfin c'est compliqué en plus. Enfin, lui et son équipe. Oui, c'est euh, ça. Rappelons aussi que c'est avant tout euh, un art collectif le cinéma. C'est compliqué pour un auteur de se dire comment je fais basculer mon film, comment je lui donne une nouvelle portée, comment je fais en sorte que ce qui semblait être acquis dans une première partie ne soit, ne soit pas du tout dans la deuxième. Mmh. Je vais me permettre de spoiler un tout petit peu pour justement analyser cette partie-là parce que j'ai pas trop envie que vous sachiez ce qui se passe dans la deuxième partie du film parce que ça risque vraiment d'être dérangeant donc allez au time cut ouais. comme d'habitude. Ou alors allez voir le film et ensuite revenez euh, voir la Revenez vidéo. voir tout à fait. <rire> Mais concrètement en fait cette première partie d'enquête policière qui va vraiment tourner autour de Sonosare et de son ex-mari qui est mort, elle va vraiment avoir un pivot lorsque le personnage de ai -Jun prend conscience qu'elle a un rôle très important dans cette histoire là et que potentiellement elle pourra avoir commis quelque chose. à ce moment là elle ne sait rien. Il ne sait pas réellement ce qui s'est passé, il, il suppose. Il y a des intuitions. Exactement, et le film bascule à partir du moment où ce personnage décide de la protéger et donc d'aller à l'encontre de ses idéaux. Voilà. Et donc on bascule dans une deuxième partie de long métrage où il change de secteur d'activité, où il se retrouve dans un endroit beaucoup plus intime et où bizarrement il va revoir un cadavre sous les mains et qui est le seul témoin à côté de ce cadavre, Sono Saré. Et à partir de là, donc le film redémarre sur une nouvelle enquête, mais une enquête où là, on n'est plus dans « Découvrir qui a commis ça », on est dans « On se doute qui a commis ça, pourquoi ?» Mais aussi, euh, euh, là, il y a des euh, retournements de situation. Et tout est, euh, tout est logique, mais c'est pas euh, présenté de manière linéaire. En même temps, ce ah, qui est intéressant, mais... c'est que euh, quand on est face à une situation, on a beaucoup de flashbacks, de retours, de re et ainsi de suite, on n'a pas de présentation linéaire, mais pourtant on n'est jamais perdu. Mmh. Ça, c'est assez chouette. On, on peut être perdu dans le sens où, effectivement, euh, quand une situation nous est donnée, on se pose la question, d'accord, comment est-ce que cette situation, on, nous y sommes arrivés. Donc là, arrive le flashback qui nous explique cela, mais à chaque fois, l'information qui est distillée est distillée au bon moment, puisque justement, c'est pas… Euh, si on l'avait donnée avant, ça aurait affadie euh, la, la scène de découverte euh, de telle ou telle information. Et si on l'avait dit après, ben, elle n'aurait plus été pertinente. C'est ça. C'est euh, vraiment un, un travail d'orfèvre. Ah oui, non, non, mais ça... Et, et ce qui est impressionnant, c'est que là où la première partie du film, elle n'est peut-être pas chirurgicale, je dirais, mais émotionnellement, elle est vraiment au centimètre près cadrée. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une émotion qui dépasse ou qui n'est pas contrôlée. Mmh. Et ce que je trouve fascinant, c'est que cette deuxième partie d'écriture, elle est explosive. Constamment on est dans un affect qui est surdimensionné, où on est avec Aejun, on ressent absolument chacune de ses émotions jusqu'à ce, ce final que je ne vais pas révéler même en partie spoil parce que pour bon, moi bon. il est extraordinaire et il est réellement à découvrir, mais ce final, il a une, une brutalité et un romanesque épique qui moi m'a donné des, des frissons et, et franchement, je ne m'attendais pas à ressentir ça, mais j'ai vraiment eu la petite larme qui a commencé à couler sur la toute fin du long métrage parce que je me suis dit mais cette fin... Tu ne la vois pas venir, tu te doutes qu'elle est là, mais tu ne penses pas que ça peut aller jusque-là. Ouais. Mais euh, là, tu, tu vois, tu as sais, utilisé plein de superlatifs, euh, donc extraordinaire gigantesque euh, ça, ça a mis les larmes, tout ça, et pourtant, on, on se rend bien compte qu'en fait, c'est une histoire à, à, à, extrêmement intime, extrêmement, je veux dire, à hauteur d'humain, et euh, surtout c'est euh, euh, sur une histoire quand même, un, un peu d'amour. Mmh. Euh, enfin, Vraiment, oui, mais, bon, mais je veux dire, ça, ça ne va pas. L'habitude euh, on se dit euh, pour euh, en avoir plein les yeux, il faut un grand spectacle. Ouais, euh, c'est la technique Marvel, si j'ose dire. Euh, Et là pas du tout. Fans. Là, au contraire, c'est tout dans la subtilité, mais c'est souligné aussi bien par le jeu des acteurs, qui est excellent. Euh, alors, si vous êtes habitué au, au film asiatique, vous avez plus l'habitude du jeu japonais qui est. Un jeu très différent euh, du jeu coréen, et ça. du jeu occidental, donc euh, ça peut être un petit peu, un, un choc de voir ça. Euh, là, ils ont un jeu qui est je veux dire, plus proche de l'occidental, pour autant qu'on puisse le dire. Et donc, il est plus facile, a, en tout cas, il est très facile pour moi, euh, en tant que, que spectateur, d'entrer en empathie avec eux et de ne pas être dérangé par leur jeu. Et justement, c'est un jeu très subtil mmh. et, qui est fait, euh, mais qui est très très bien souligné. Par la mise en scène. Euh, là aussi, je ne sais pas s'ils ont eu, non, ils ont peut-être pas eu des, des, euh, des récompenses euh, non. au Festival de Cannes en tant qu'acteur. Mais euh, franchement, c'est mérité. J'espère que dans d'autres festivals, euh, ils vont avoir les récompenses qu'ils méritent, parce que les, les acteurs sont euh, vraiment très très très justes. Est-ce que je rajoute dans la mise en scène, parce que on, on en a parlé, mais euh, là c'est comment est-ce qu'on pourrait aborder le thème de la mise en scène? en plus de ce qu'on a déjà dit, euh, là. Ah bah pour moi, il y a un élément dans la mise en scène de Park chan que je trouve assez fascinant. C tu l'as très bien évoqué, voilà, okay. c'est ça. Non mais moi, ça m'a scotché, mais réellement, au-delà de la beauté de la mise en scène de Park chan qui n'est plus à démontrer, au-delà de la, la justesse avec laquelle il est capable de te construire des plans qui ont parfois des perspectives qui semblent limite bizarres, je pense à mmh. ce sommet de colline où oui. justement, ils vont aller voir d'où est tombé le cadavre, enfin, cette scène-là... La... Ou la scène dans les escaliers aussi. Ou la scène dans les escaliers, mais il y a une, un travail vrai. de la perspective qui est très surprenant, qui est limite perturbant, qui fait, presque, qui fait presque penser à des vieux tableaux, tu sais, où les perspectives étaient justement un peu brisées pour amener mmh, oui. plein d'éléments dans le cadre. Je et, vois ce que, ce que tu veux dire. Ouais. Et c'est assez génial, justement, de voir cette construction qui est qui est quasi labyrinthique presque en un sens parce qu'on se dit chaque élément dans cette image il est, il est forcément là pour raconter quelque chose c'est pas juste un plan qui est là pour avoir un petit effet de style un peu classe ou un petit peu surprenant il a forcément une cohérence par rapport à tout ce qui est évoqué c'est est très réfléchi exactement mais de toute façon moi depuis, depuis Old Boy que j'ai trouvé être un film <rire> réellement fascinant et, et passionnant à analyser mais au delà de ça depuis Mademoiselle aussi Qui m'a un peu fait redécouvrir Le cinéma de chan Ho Que j'avais un peu oublié un, un, un, Old Boy, Ça a été un choc cinématographique sur, mmh. Pour beaucoup de monde Ah oui Et euh, Alors Je vais pas aller sur le truc euh, Bon maintenant il a été dépassé Ou il est indépassable C'est pas trop la question Mais euh, c'est vrai que Encore aujourd'hui Je pense que c'est un film Qui fait école Ah bah complètement et pour autant, c'est là que tu te rends compte que dans Decision to Live, il ne perd rien de l'ingéniosité avec laquelle il est capable de construire ses récits. Oh. Et tu l'as très bien évoqué tout à l'heure et je trouve que c'est important de le rappeler, mais le jeu des transitions pour moi est parfaitement synthétique de la manière avec laquelle Park Chan-Hook est capable de saisir à quel point un récit peut être complexe à comprendre pour un spectateur avec beaucoup de dialogue, oh. et à quel point l'importance de placer la bonne transition au bon moment pour lier flashback à un moment concret de récit, ou même juste de lier deux scènes l'une à l'autre, c'est ça en fait qui va faire en sorte qu'il y ait de la clairvoyance dans la composition du récit. Et vraiment ici, le jeu des transitions me sidère. Que ça soit un jeu où un mec regarde regardant des jumelles et va le propulser dans la scène avec un personnage en face de lui, ou que ça soit juste de passer d'un flashback à une scène normale, au travers juste soit du placement d'un personnage, soit d'un jeu de mouvement de la caméra, soit carrément d'un élément dans la mise en scène qui va servir de transition, moi ça me... Oh. Bah, moi ça m'a rappelé un petit peu, alors dans un style complètement différent, mais euh, le cinéma de Sam Raimi. Parce que lui aussi, bon, je vais te donner par exemple le Darkman, qui pour moi était un petit peu l'apothéose de son jeu de transition, euh, là aussi euh, c'est euh, quelqu'un qui a décidé de, de briser euh, les, euh, les règles du cadre des scènes, euh, je pense, Par le jeu des transitions, euh, c'est à peu près de ce niveau-là, je pense. Mmh. Ah, là, mais je suis complètement d'accord Oui, sur un cycle complètement différent. Ah, donc, euh, ah euh, style sud-coréen. Voilà. <rire> et, et style Rémy, euh, vraiment, c'est deux mondes différents. Mais là aussi, il y a une certaine jonction qu'on peut voir. C'est toute la beauté du cinéma, justement, de, que, que les films se répondent. C'est euh, ce que disait quand même de Bache à la fin de, de son émission Chr Chroma. Les, les films sont toujours en dialogue les uns avec les autres. Et ce film-là, c'est un film de synthèse. C'est vraiment un film, je dirais, d'élève qui montre son chef-d'œuvre au maître, justement pour, pour réclamer le, dro le droit d'être maître, c'est le principe du compagnonnage. Euh, vous êtes d'abord apprenti, ensuite vous êtes compagnon, c'est-à-dire que vous avez le droit de, de, de travailler, et ensuite vous devenez maître quand vous avez produit votre chef-d'œuvre. Alors, pour moi, il avait déjà produit plusieurs chefs-d'œuvre avant. Oui, clairement. Mais là, j'ai ressenti, et... Là, il faudrait avoir les paroles de Park Chan-wook lui-même pour savoir si c'est vrai. J'ai l'impression que là, justement, c'était... C'est pour ça qu'il a appelé son film de la maturité. C'est le film où il a décidé de, de rendre hommage à ses maîtres, à ceux qui l'ont inspiré, et de dire, voici ce à quoi je peux atteindre grâce à vos enseignements. Et comme ça, c'est sa manière aussi de se détacher. Parce, et... Ben là, ça, ça vient comme ça, mais je pense... Il y a aussi beaucoup de, de questions de détachement dans, dans ce film-là. Le, le fait que justement euh, euh, le, le, le capitaine euh, vit séparé de, de sa femme, et, ils doivent se, se retrouver euh, quelques jours par, par semaine. Euh, il y a le fait que justement il y a, il y a la, la mort des, des maris de, de son il y a le fait qu'ils il doivent quitter leur, leur ville, il euh, y a la question de, la de brume aussi, euh, sur le côté euh, transition, fondu. Il y, y a énormément de, de petites références sur tous ces éléments-là qui sont présents dans le film. C'est un film patchwork. Ah, mais, euh, mais... mais dans le bon sens ouais. aussi, parce que c'est vrai que des oui. fois, patchwork, on a tendance à imaginer un film un peu Tout bâtard qui partirait dans tous les sens. Non, non, c'est vraiment cousu, cousu main c'est impressionnant et c'est saisissant de voir encore une fois que c'est un cinéaste qui en est pas du tout à son premier coup d'essai mmh. ah, est... si ça avait été son premier film là franchement j'aurais dit il euh, y, y, y a Maldon quelque part soit c'est un dieu qui s'est incarné soit c'est euh, que quelqu'un d'autre était derrière ah, oui, parce non, non. que ce film là je ne pense pas qu'il puisse, qu puisse avoir été pensé par quelqu'un qui n'a pas fait euh, plusieurs films avant de bien se préparer tant il est, euh, il est riche il est juste, il est ah, est que danse, il qu est dense, il fait est fait impressionnant, non, non, mais ouais. Vous l'avez compris, je crois qu'on aime un petit peu ce film, mm. mais je ne suis pas sûr, je ne suis pas sûr. Mm. Je te propose qu'on passe au casting, Alors, qui on... est tout de même très intéressant. Tu l'as déjà un petit peu évoqué tout à l'heure, c'est vrai que tous les acteurs sont bons. Mm. Euh, c'est difficile en fait de retenir des acteurs secondaires dans ce film. Parce que c'est vrai que même s'ils ont une certaine présence à l'écran, il y en a très peu en fait qui, qui marquent on plus sou... que ça. On se souvient quand même des personnages Ouais, oh, euh, je me souviens des personnages Soit, soit euh, le personnage de Paf hein, Comme il est surnommé <rire> euh, Ou euh, le personnage de l'auxiliaire la, de euh, oui. dans, dans, dans la deuxième ville euh, Celle-là elle, elle avait disons, une présence Avec euh, son, son côté Moi ça m'a rappelé un petit peu Un, un film, je ne sais pas si tu, si tu as dû le voir Electra Glide in Blue Ah non tu ne l'as pas vu ouais, c est c est pas, Je crois que je te le montre C'est un, un film euh, américain C'est le seul film du réalisateur et euh, c'est une enquête policière aussi. Et ce film-là, euh, enfin ce réalisateur, s'il avait pu continuer sa carrière, il nous aurait donné de très très très bons films. Parce que ce premier film était excellent. Je et vais citer euh, quand même quelques acteurs secondaires, histoire voilà. qu'on qu les dedans. Donc il y a Exactement. Go Kyung Pyo, il y a Park Wong woo et il y a Lee Jung Hyun. C'est les rares qui sont rarement cités, malheureusement, sur la fiche qui est très peu complète là-dessus. Mais bien évidemment, les deux qu'on retient surtout, c'est Park il mmh. et Tang Wei. Park et il qui est quand même un bon habitué du cinéma euh, sud-coréen parce que c'était lui qui jouait le frère du personnage euh, principal de The Host, de Bong joon oui, oui, oui, je vois. Tous ces acteurs sont liés par les mêmes réalisateurs, en plus c'est assez impressionnant à voir. C'est le haut du panier, donc à euh, ça, ça, ça doit créer une émulsion. Mmh. Et lui et est bien. vraiment très bon, mmh. c'est assez saisissant. Et j'aime beaucoup justement cette... Euh, tu, tu l'as évoqué tout à l'heure, le fait qu'on sente qu'il y a une, une plus grande sobriété de jeu que d'habitude dans ce type de film. Parce que moi je prends toujours pour exemple Récent Parasite, où les acteurs sont, sont un petit peu dans l'excès, mais c'est un, un excès qui peu, est hein. cohérent parce que c'est l'école sud-coréenne de jouer ainsi. Alors là, Park Chan-hook sait qu'il ne peut pas faire ça, mm. parce qu'en face donc, de Park à il il a Tang Wei. Mm. Et Tang Wei c'est une actrice chinoise, une excellente actrice chinoise, ça dit en passant. Oui. Mais elle a un jeu du coup très opposé en termes d'école d'acting. C'est ah, très vrai, différent et donc du coup c'est très juste que tu as pointé du doigt en disant qu'ils avaient un équilibre justement et que leur jeu était beaucoup plus sobre que d'habitude mmh. parce que du coup il faut réussir à faire en sorte que leurs deux performances elles soient au diapason. Oh putain, je viens juste de comprendre. Il euh, y a un élément qui est intéressant aussi, euh, qui est important et moi je l'ai vu seulement sur ce côté romanesque mais je crois que ça fait partie aussi de, de la raison, euh, si c'était choisi c'est pour une question de jeu euh, assez souvent, le personnage donc de Song so Re, le personnage féminin, euh, parle en chinois dans mmh. euh, son téléphone pour se faire traduire. Est-ce que c'est pas aussi pour euh, montrer justement un, un, un, le, la zone entre deux et euh, ah, est... tout est tout qui est tout est là. Non, mais ouais, on, travail. le travail. Ça, ça montre à quel point ce film il est fascinant. Mais du coup, ouais, leur performance, elle s'équilibre beaucoup. Elles ont une très belle évolution, je trouve, et les deux, en fait, on ne peut pas les dissocier l'un de l'autre. Non. Park et parfait. Hill et Tang Wei, on... ils, ils, sont, ils sont attachés, à... ah, compris dans l'image, dans, ouais. dans l'affiche. La, la et, et du coup, ça ne, ça ne fait qu'amplifier en fait l'empathie que tu ressens au fur et à mesure que le film évolue pour les deux. Mm. Parce que du coup, tu n'arrives pas à choisir un camp parce que ce n'est pas possible. En même temps, est-ce que, euh, qu ils sont deux camps opposés parce que... Ah ben, ils ne sont jamais opposés, ouais. mais c'est le, le parfait exemple de ce que se doit d'être un polar les trois quarts du temps. Oui. Choisir un camp. Est-ce qu'on va choisir plutôt un personnage pour qui on va avoir de l'affect et pour qui on va comprendre les actions Ou est-ce qu'on va plutôt choisir le côté de la justice qui va potentiellement nous diriger vers des idéaux qu'on connaît un petit peu tous et que pour la plupart du temps on a envie de respecter Et c'est ça qui est intéressant, c'est que dans leurs deux performances, toutes ces frontières-là sont brisées parce ah que bon. les deux s'équilibrent. J'avais choisi mon camp, hein. ouais, c'est leur camp à eux oh Oui. Oh que tu es beau, oh que tu es beau. C'est ouais. ah, toi qui es Mais ouais, là. non, non, c'est enfin, fou, c'est fou. On arrive à la fin de cette vidéo Qu'est-ce que tu retiens de « Decision to Live » À part que c'est fou. Je retiens le film « Decision to Live ». Voilà. C'est ça. Tu finiras sur ces belles paroles. Oh là là, c'est beau. Non mais oui, c'est vrai qu'on n'a pas envie forcément d'en rajouter plus. Que, que dire Rappeler que c'est un film qui est maîtrisé en termes de mise en scène Rappeler que c'est un film qui est très bien écrit Rappeler que c'est un film qui est campé par des acteurs immenses Rappeler que c'est un prix de la mise en scène complètement mérité Parce que réellement, la scénographie de ce film, elle est... Elle est dingue. Allez voir Decision to Leave de Parchon Hook. Je vois pas ce qu'on peut rajouter de plus. Euh, allez voir ce film. Voilà. voilà. Ce sera les mots qui termineront cette vidéo. Merci, mon cher Mathieu. Merci à toi euh, aussi de, de m'avoir poussé à aller voir ce film euh, avant euh, que je n'aille euh, regarder euh, à le ciné, euh, pour voir. Euh, non, mais qu'est-ce qui se passe maintenant dans oh, le cinéma Oh, nous, Parchon Hook. Je sais pas, j'ai pu le voir euh, assez assez vite. Pour le dernier, euh, dernier film de la saison de l'Absurde Séance, en plus. Et euh. oui, en plus. Et donc, ça faisait plaisir de revoir les copains et euh, d'y aller euh. ah, tranquillement. Qu'est-ce que c'était bien. Et d'ici là, on va dire aux gens d'aller voir des films. Parce que, que c'est bien, bien d'aller voir, voir des films. films. Et qu'on se trois pour parler de films, bien évidemment. A plus. C'est bien d'aller voir ce film. Oui. Et la fiche française, oui. tu sais quoi Quand elle est sortie, je la trouvée moche. Ouais. Et eh bien, avec ce qu'on vient de dire, je la trouve pas si dégueu que ça en fait. Ben tu peux bon me montrer l'affiche sud-coréenne Parce que je suis assez curieux.